Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de The Dark épisode 4, Furies and Silence, partie 2. Dans la partie 1, euh, je vous mettrai de toute façon à la fin de la vidéo euh, tout le let's play. Donc on avait enfin eu l'épisode 4 qui était sorti. Donc on avait été prisonnier, euh, Mackenzie était donc prisonnier de donneur on, on devait donc trouver des médocs pour Donner. Et pendant qu'on fouillait, on a trouvé un message nous disant d'aller à la porte principale pour des médocs. Et on avait eu aussi un appel mystérieux au téléphone d'une femme complètement mystérieuse et qu'on ne connaît pas. Donc nos objectifs euh, étaient d'aller à cette fameuse porte, sachant qu'on est entouré de loups. Donc ça va être, je pense, assez chaud. On est parti Donc on avait découvert Matisse qui est un criminel endurci qui a le sentiment de ne pas avoir la place qu'il mérite dans le monde. Il a beaucoup de choses à dire et quand il est mécontent, il n'hésite pas à s'exprimer avec ses poings. mais lorsque cela ne peut que lui faire du tort. Il se voit comme un meneur d'hommes mais les seuls qui lui obéissent sont les lâches ou des gens qui n'ont aucun scrupule à travailler avec une crapule de son espèce. Franklin c'est directeur du pénitencier de BlackRock. Franklin s'est retrouvé malgré lui au cœur des machinations de Matisse davantage porté sur l'administration que sur la discipline et plus conscient que quiconque l'histoire sombre de sa prison. Mais il sait quel rôle il doit jouer à Great Beer Island. Les criminels qui atterrissent à Black Rock sont les plus dangereux qu'ils soient. Il faut bien que quelqu'un se charge de les surveiller. Pourquoi pas lui Et on avait donc Donner, le prisonnier du quartier d'isolement accessoirement fils de Matisse. C'est à cause de gens comme lui que les endroits comme Black Rock sont nécessaires. Même après l'effondrement, Donner, Donner résiste à l'écart de tout ce qui peut s'apparenter à une civilisation et Matisse est prêt à tout pour le libérer le laisser infliger sa violence perverse au monde entier en commençant par Great Beer Island sympathique tout ça il fait nuit hein, donc avec les loups euh, pas top de sortir comme ça qu'est ce qu'on peut faire on peut se faire des pansements dans mon fer on va pendant la nuit peut-être pas faire euh... je pense qu'on a assez de pincements, c'est pour s'alléger un petit peu, qu'est-ce qu'on peut se faire ça il n'y a plus qu'à faire bouillir ses fleurs pour obtenir un thé euh, non, le couvre-chef c'est ce qu'il a sur lui Mackenzie, le couvre-chef euh, hop Qu'est-ce que j'ai là-dedans T-shirt, j'ai le pantalon qui est tout trempé, c'est pas nickel. Euh, le couvre-chef, j'ai une casquette, alors elle est à 42%. Ok. Alors... Euh... sûr je les ai équipés c'est de remettre le l'espèce de, de casquette en état Alors on fait le tour là c'est à 85% -ce qu'on peut réparer histoire de pas avoir froid Alors avant, avant la nuit, on ne pouvait pas, si j'ai bonne mémoire, on ne pouvait absolument pas réparer. Il fallait que ce soit le jour. Donc là, il porte ça, plus 2. Donc ça, on va le recycler. Ça, c'est à 50% réparer et ils nous ont tout piqué en fait on n'a plus rien sur nous ça permet de faire passer la nuit euh, ensuite au niveau du pantalon il est, tout, il est toujours chance de réussir de 95% Tant qu'on ne trouve pas mieux en vêtements, de toute façon, 76. Voilà, là, il est à 100%. Euh, jean de base, hein. on va essayer de le réparer. chaud alors euh, ici ça ça donne plus 6 plus 6 plus 6 ça on va le recycler ça va nous permettre de, de, de, de remettre les chaussures correctes Le jour commence à se lever, hein, on le voit en haut à droite. Parce que de nuit, euh, la survie est compliquée avec les loups qui veulent nous manger tout le temps. Bon, pour les pompes c'est bon. Les chaussettes. Euh, alors ça, ça, ouais, ben bah j'en ai combien ouais, Deux. Euh, les gants. Alors plus deux, plus deux ça on va faire recyclage est-ce qu'on peut réparer ok ça c'est bon 100% ici 90% pour sa couture elle prend un shootin hein, là 100% tout qu'il n'est pas froid j'ai plus de tissu donc je peux pas je n'ai plus de tissu donc euh, on va manger un petit bout euh, j'ai peut-être j'ai un risque dans le torse je vais peut-être utiliser oh come on ah, ça va. Je me suis trompée. Ça ne va pas agir sur mon entorse. Euh... Ok. Et là. Risque d'entorse. Ah oui. Donc... Euh... <rire> je, suis trop lourde, je suis trop lourde en fait. Donc on va manger... <coughs> Pardon, excuse-moi. On va, on va je, crunch, euh, je ne sais pas. Euh, pas les médocs. Euh, J'ai de l'eau, j'espère. Okay. Bon Parce on ce qu'on est bien tout fouillé ici Vu que la nuit nous est tombée dessus. Euh, le papier on n'a pas besoin. La nuit nous était tombée dessus. Euh, Pied, non quoi que non ça c'est des livres étagère C'est où on avait eu le l'appel. Be on y voit, on y voit que dalle. Hein? Il des, des chaussures ici. Je peux ça. Aïe. Il s'est brûlé, le pauvre Mackenzie. Putain, ça disait que le jour se levait, c'est bizarre. Ok, je crois qu'on a tout pris. Nos potes, les loups. Euh... Ils ont qu'une envie, c'est nous bouffer. Ouais. Donc, il va falloir trouver euh, la sortie. Alors, trouver les fournitures médicales pour le directeur Retrouver le fourgon de la prison et les médicaments En apprendre un maximum sur le pénitencier Donc ça on l'a fait, entrer à l'infirmerie, fouiller le bureau Il faut qu'on retrouve donc le fourgon de la prison et les médocs. En apprendre un maximum, on en est à 57% Chercher des pages ensanglantées à l'intérieur et aux alentours de Black Rock et échapper aux prisonniers. Ok, bon, on est dans la... Non, n'allume pas. Euh... Je n'ai pas d'armes. Hein. Like tu peux ne pas parler pendant que... Donc, au cas où, on va prendre ça pour faire fuir les loups. Retrouver le fourgon. On avait galéré, hein. to me down. Ah, tu rentres toujours, Mackenzie. Ça, j'avais fouillé. J'avais oublié de d'ouvrir le capot. Alors, il me faut. Euh... Principal, hein. Il est un peu lourd Mackenzie là Ah ben, ça aurait été trop simple qu'on puisse sortir par là. OK. On va reprendre nos allumettes hein, pour le coup là. Alors. Donc, on va avoir besoin de volontaires pour tester les rations qu'on vient de recevoir. On va les ouvrir ce soir à la caserne avec le cuistot. Si c'est bon, on va peut-être tout garder pour nous. Si ça nous intéresse, rendez-vous à 19h. Oh oui. Ok. Attention des officiers personnels, comme si l'hiver n'était pas déjà assez rude, on nous signale que le loup étrange de l'année dernière est de retour. On espérait qu'il était parti loin d'ici, mais il n'y a aucun doute, il est là, il est toujours aussi agressif. Pour savoir s'il s'agit d'un animal isolé ou d'un problème généralisé sur l'île, nous avons fait appel à un spécialiste de l'environnement local qui va mener une étude et nous proposer des solutions. En attendant, faites preuve de vigilance quand vous sortez de l'enceinte de la prison ou de vos véhicules lors des déplacements. Le superviseur de l'équipe bleue Gordon. Is it food or... uh, trouver la grotte du loup agressif. Non, mais non. Non, hein? Pour l'instant, le loup est mignon. Mais il va rester là où il est. pétaradeur Un explosif improvisé. Il sert à effrayer les prédateurs, mais il peut blesser si vous trouvez trop près. Au moment, je vais me faire péter dans la tête. Que j'ai le ah le pistole. Alors, nous avons trouvé d'autres prédateurs de contrebande lors de la dernière fouille. Il faut avouer qu'ils sont plutôt bien fichus. Et avec tous les loups qui arrivent dans la région, ils pourront peut-être nous être utiles. J'imagine qu'ils font un sacré bruit. Alors mieux vaut éviter de les allumer à moins que ce soit strictement nécessaire. Je quitte la prison. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire du tout. Je suis à l'extérieur. J'ai peut-être m'équiper du... Du pistolet. Hein. Euh, c'est que je l'ai... Je ne sais jamais. Alors... Fourgon. Et ça nous disait quoi le. Hop. Enquêter sur les rumeurs au sujet de Blackwood dont les questions et les mémos. Ok. Alors, c'était quel. Euh, on a reçu un appel de la porte principale au sujet d'un accident au pied, Donc, au pied de la colline. Au pied de la colline. Pied de la colline, je suppose que c'est par là. température elle a, qui chute Sorti là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je pourrais jeter euh... Jeter ça. Euh, ça. Action. On va le recycler. Ah, il crève de froid si je reste comme ça. Il va mourir, hein. C'est vraiment un jeu de survie. Ah ben mec, euh, on est mal. courir, <rire> Il va me faire de l'hypothermie. Il tient le coup. Il y a une. Non, c'est pas une baraque. Je crois que c'était une baraque, mais apparemment. de la colline pas de camion accidenté par contre lui il perd énormément de température aïe aïe aïe aïe aïe On a une voiture là-bas, peut-être avec un petit peu de chance, hein, on pourra y arriver. J'ai pas euh, sur la map, euh... c'est quoi ici Oh là, c'est loin, la vache On n'est pas rendu. tout droit, hein. peut-être se réchauffer un petit peu dans la voiture, je ne peux pas courir, je suis vraiment trop lourde. Hein. le soleil hein, mais j'essaie de se réchauffer un petit peu dans la voiture je l'ai pas fouillé celle là Un fusil de chasse, cool. Est-ce qu'on a la température qui remonte température qui remonte. Hein. On va essayer de s'alléger un petit peu mais... Pétaradeur, batterie... pas me vider plus je perds du temps là euh... alors les corbeaux normalement il y a un cadavre hein, qui devrait pas être loin qu'est ce que j'ai là qui pèse euh... batterie, en fait. Comme hein. bon, Mackenzie va mourir, je crois. Ah. Euh, C'est pas du tout par là. Si en plus, on le, on le perd. Euh... Map je suis repartie vers la prison. Pas, hein. Je pas. Peut-être balancer une une batterie. Je la récupérerai au retour. Je vais pas courir, mais il avance déjà un petit peu plus vite. Hein. Je la récupérerai, je pense, au retour. Sinon, là, on va le perdre, là, notre Mackenzie. Hein. hyper énormément de vie Oh là, là euh... J'ai fait prendre le chemin des écoliers, hein. Le pauvre! Euh. Vraiment qu'on trouve un endroit là s'abriter. Hein. Là, on va vers la mine, les pénitentiaires. <coughs> Il va, il va me maudire hein, Mackenzie, je crois qu'il va plus m'aimer du tout. Hein. De toute façon le nombre de fois que j'avais fait mourir avec l'ours, euh, ça avait été une vraie galère. Mais là il va vraiment me maudire. Hein. va dire oh non pas elle qui me reprend en main, jamais au bout. Enfin si, mais au bout de, de 50 essais tellement le jeu est difficile. Mais on y croit, on, on, on, va y arriver, on va y arriver. Si un loup ne m'attaque pas, tout va bien. On passe le pont. On y croit. Hein. Il y a des voitures là. Si je dis pas de bêtises, il me semblait que quand on se mettait dans la voiture avant, ça nous, a, ça nous remontait le un petit peu la, la forme, je dirais. Là, apparemment, ça a changé. Que Les développeurs nous ont corsé l'affaire. Bon, ça c'est une habitude, mais c'est vrai qu'il n'y a, euh... a jamais rien au niveau des rétros. On va enlever ça pour défendre la fouillée. Évidemment, hein, il fallait qu'il nous fasse passer par des terrains minés là c'était. Oh. Like Suivons les traces de sang on hein? dirait. Il y a un loup là-bas. C'est une entorse. Je en me suis peur. Alors, hop. Traitement, ok. Hop. Bien qu'il va, il va, il va sûrement nous claquer, hein. Non, non, non, tu me pas là. Deux antibiotiques. On va peut-être avancer. encore loin l'affaire là parce qu'il va, va mourir hein. Je pas je crois qu'on a une grotte là et à mort rappelle de ces barbes de Jupiter hein. Euh, pas choper si pas retourner euh, au pénitencier. Je pense que euh, vu qu'il va pas bien du tout, j'espère que je vais pouvoir faire un peu de camp ici. T'as pas dit Faut faire dormir une heure. Là c'est la tempête dehors. On va se faire un bon petit feu. Et on va essayer de passer la tempête là. Oh merde, no! Allez, allez, allez, tu peux. On souffle pour y arriver, on souffle. Allez. Allez. Marche, marche, marche, marche. Allez, come on, come on, comme il dit. Come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Oui, c'est un well. Plutôt. Alors, on va se prendre. Euh... Non, je ne voulais pas la boire, mais bon, c'est pas grave. J'ai plus de canettes.. Euh... Un café chaud 11 minutes ben, je vous retrouve quand c'est fini les, euh, les 10 minutes du café à tout de suite Come on. Turned out pretty well. Alors, il fait jour, mais il fait un temps de bip. Notre pauvre Mackenzie. J'ai plus de combustible. Donc, je vais euh, rentrer au niveau de la map. Je vais revenir euh, ben là-haut, au pénitencier. Euh, là, ici, c'est la mission... Euh, Black Rock on ira après pour d'abord revenir au pénitencier donc je vous retrouve une fois que je suis là-bas mais je sais pas comment on va faire pour arriver au pénitencier entier parce que c'est pas la porte à côté hein. euh... on croise les doigts pour notre Mackenzie là Que okay, le blizzard se calme, s'il vous plaît. Allumer un feu, ça marchera pas. Il y a beaucoup trop de, de, de blizzard. J'ai peut-être jeté l'autre batterie là. Je sais où elle sera, où elle sera. Comme ça, il va pouvoir courir. Parce que je suis vraiment trop, trop lourde. Euh, donc on va jeter ça. Ça pèse 15 kg. Voilà. Et là, est-ce qu'il peut courir Oui. Évidemment, au moment où le blizzard se calme. On arrive au pénitencier. Après, je ne pouvais pas trop rester longtemps dans la grotte car euh, j'avais pas assez de bois, de choses sur moi pour entretenir le feu. La stamina complètement capot. Je suppose qu'il faut, je suppose qu'il faut qu'on ramène les médicaments. Aux Au détenus On peut-être se, se chauffer... Euh... Mais tu vas, tu vas pas le garder sur toi. Histoire qu'il se réchauffe avant qu'on rentre dans la prison. On va peut-être un petit peu euh, se boire un café, par exemple. Sur le bras zéro. Ah, ça n'a pas marché. Ce jeu est toujours un enfer, je vous le dis, ce jeu est un enfer. Et le blizzard recommence à souffler. Euh, on va faire cuire ça. Et 7 minutes. Comme ça il se réchauffe. Ah bon, on va, je vais le laisser se réchauffer. On voit la petite jauge à gauche qui monte. Je vais lui faire boire son café et je vous retrouve quand je suis re rentrée dans, dans le pénitencier, je pense. A tout de suite. Je vous retrouve ici. Il y a un article de journal. Cinq hommes condamnés à perpétuité et incarcérés au pénitencier de Blackwood se sont évadés le mois dernier. L'affaire a été révélée grâce à un document interne acquis par un groupe de journalistes qui mène une enquête sur le système carcéral canadien. L'un des prisonniers est rentré de son plein gré. Un deuxième a été retrouvé mort par les officiers qui étaient à sa recherche. On ignore encore où sont les autres. D'après le document fuité, la direction de la prison semble convaincue que les trois derniers détenus ont perdu la vie dans l'environnement hostile qui entoure le pénitencier. Donc on va le prendre. J'avais zappé cette note tout à l'heure. Euh, on va prendre ça. Non, pas l'étagère, mais... Euh les gants ici il n'y a plus rien alors cachez vos objets pour que les, les, les, les, ils ne les confisquent euh, cachez les objets on va les mettre là alors on va planquer euh, je pense tout ce qui est flingue. Hop, hop, hop, hop, euh, voilà. Le flingue, on va le planquer. La torche. Les bombes. Euh, le pied de biche, on va le planquer. Ça, on va le planquer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Euh, le fusil. On va planquer euh, les. Euh, là non euh, nourriture nourriture nourriture les balles on va les cacher on va éviter de se faire tourer les barres le, par les prisonniers la trousse à couture euh, la bouffe enfin, on va tout poser en fait on va se garder que quelques merdes sur nous façon de parler hop hop on va le planquer ceci Hop. on va tout foutre là-dedans le café histoire que les prisonniers euh, ne toujours pas euh, ce qu'on s'est trouvé je vais garder une canette de ça je vais garder des allumettes là-dedans euh qu'est-ce qui pourrait bien me voler de plus on va laisser tout ça là-dedans hop on va se garder euh, on va laisser Hop. niveau euh, médoc on va planquer ça ça <rire> les pincements. Euh, vêtements je pense pas qu'ils vont nous les piquer je pense pas euh, niveau nourriture euh... on va mettre ça là ça, euh... ça c'est presque périmé on va mettre ça là dedans ça on va le mettre là ça aussi on va le garder sur nous et ça bien sûr on va le flanquer voilà comme ça on est sûr que les prisonniers euh, nous voleront pas nos affaires alors on a tout fouiller ici euh, il me semble hein. oui Bon, ben retour euh, pour aller voir les. Euh... Je dirais entre guillemets les wow. ordures. merde. Vous avez fait ça? J'ai fait Je pense que vous êtes tougher que vous voyez. J'ai trouvé des choses pour aider le warden. Les supplices médicales. Oui. Vous devriez aller là pour voir. Il ne me semble pas trop bon. Mais d'abord. You gotta let me frisk you. Mathis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Heureusement qu'on a tout planqué. <laughs>